Encore une de ces nuits où les étoiles sont voilées, où le sommeil me quitte et mes sentiments remontent. J'écris pour pouvoir le contempler, ce ciel étoilé, pour les toucher du doigt, ces astres dominant le monde. Beaucoup aimeraient partir d'ici, s'envoler pour oublier leurs soucis, chimères, dégoûts, tourment. Pourquoi mourir pour oublier le présent Pourquoi s'abandonner à toute cette morceur Il n'y a de son plus doux qu'un battement de cœur. Nos vies sont bien plus précieuses que nos peines passagères. Tu peux compter sur les autres si tu commences à manquer d'air. Rejoindre les étoiles, ce n'est beau qu'en rêve. Toucher ses proches et les aimer, voilà un vrai remède. C'est un message d'espoir, c'est plutôt beau. Et, euh, et puis, euh, on sent vraiment que, dans ce poème, que, que c'est vraiment important de vivre, et malgré les problèmes. Toi, c'est comme ça que tu... Euh de tes problèmes aujourd'hui. <rire> non. <rire> Pas du tout. <rire> non, j'ai du mal à imaginer ça moi, c'est j'aimerais bien pourtant. <rire> Mais... Mais... Mais pour moi aujourd'hui, je me dis que bah, tous les problèmes que j'ai, ça continuera et que donc que... bah, déjà jamais je pourrais les oublier et que ça continuera à me faire du mal en fait. Mais j'ai du mal à voir ma vie de plus tard et à me voir heureuse, en fait, euh, si tout s'arrange pas parce que j'ai l'impression que là, tout va mal et que rien va s'arranger, en fait, euh, que ça va continuer comme ça et que même si j'ai certains problèmes qui vont s'arranger, il y en aura d'autres euh, qui me feront encore plus souffrir, en fait, qui vont arriver et, et que ça va pas s'arrêter.